Bonjour, bonjour. Ok, vous allez super bien. J'ai fait deux jours sans faire le direct. Et c'est que vous m'avez cherché N'est-ce pas <rire> Salut à tout le monde. bonjour François bonjour bonjour la reine Mabou bonjour C'est vrai que vous aimez mon énergie, mais vous savez que ça se travaille, non? Vous savez ça, non? Si quelqu'un vient, il n'a pas le rendez-vous, bien sûr, si, il vient juste comme ça là. Il moment vous arrivez, je ne suis pas prêt pour vous voir. Hmm? Je passe toutes les journées ici au bureau si je ne suis pas en déplacement. Et parfois, on vous dit lavez-vous avez le sel. Vous, vous levez sa main comme ça là. Vous ne vous lavez pas avec le sel. Vous savez que sur ma chaîne, je vous amène à être sage. Je vous amène à devenir sage. Dites-moi d'abord comment vous allez. Et puis vous posez des questions. Moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche souvent de faire votre travail? Marivonne Makaya, pour les lavages et consultations. 693 50 22 66 Anne-Valérie dis à ta copine qui est paralysée de commencer à se laver avec le sel. Commencez à vous laver. Ma question est la suivante. Pourquoi vous n'utilisez pas le sel? Pourquoi Hey, la reine, je te suis depuis, je te suis depuis euh, euh, novembre. Ça fait trois mois. Une est venue ici aujourd'hui. Elle est venue jusqu'à s'asseoir dans mon bureau. C'est pour ça qu'on fait venir ici après vous chasse. Il dit que si elle savait que tu te lavais avec le sel, ce que tu l'as arrivé parce qu'elle devant vraiment... moi. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes simpletons. Le manier des simpletons est toujours en train de se préparer. Le lavage à distance est écrivez 6 93 50 22 66. Oui, tu te laves, tu te vois avec le, sel de toilette, le, le, le lait de toilette. Dans ton lait de toilette, tu mets une pincée de clous de girofle. Et tu mets une pincée de... Tu peux aussi mettre une pincée de café. Tu tournes. J'ai fait une vidéo là-dessus hier. Le kit fondation, la vidéo est sur YouTube. Et il y a aussi un, euh, une formation de quelques heures que j'ai mis sur... Podia. Pour les consultations, j'ai mis en stand-by pour le moment. Si tu as 10 litres d'eau, non, fais avec 5 litres d'eau, 10 litres d'eau n'est pas nécessaire. Tu prends une pincée de, si tu as supposons 4 couleurs de sel. Tu prends une pincée de 4 couleurs de sel là. Tu mets aussi trois gouttes de parfum. Tout ça, c'est sur YouTube. Je fais des vidéos chaque jour je mets sur YouTube pour vous. Voilà, la Côte d'Ivoire. J'ai renvoyé mon, mon, mon voyage au 10. J'avais déjà pris le ticket. Mais j'ai eu des imprévus. Donc, je vais en Côte d'Ivoire le 10, le 10 mars. Donc, en attendant, si vous voulez faire le lavage à distance, toutes ces choses-là, ça se fait. Donc, euh, le mois-ci, le 1er février, je vous ai montré comment faire le lavage des pieds. Donc, euh, il y aura aussi le, euh, le service de bénédiction pour le mois. Donc, vous envoyez vos noms, vos photos. Un peu comme pour le lavage à distance, mais c'est en début de chaque mois. Donc, on va faire ce service de, du 31 euh, au premier de l'autre mois, ou bien du 28 au premier de l'autre mois. Donc, c'est un peu le 1er février je vous ai montré comment on faisait le lavage des pieds donc pendant que j'ai de faire votre lavage là à minuit chacun de vos noms sera on va vous mettre dans chaque bassine vous même aussi si vous pouvez à ce moment là vous mettez votre bassine physiquement mais même si vous ne faites pas physiquement on va prier sur vos sur chacune de vos vies en fait voilà chaque début de mois on va faire ça ce sera un truc collectif que je ferai pour tout le monde donc vous vous enregistrez là dessus voilà. Euh, pour ceux qui, ont, qui envoient les dîmes, je bénis vos dîmes. Ok? Je déclare, il y en a qui viennent physiquement déposer ici, il y en a qui déposent dans mes comptes et tout cela. Je bénis vos dîmes. Ok? Je bénis vos dîmes. Je déclare l'augmentation sur tout, tout ce que vous faites. Bon. Je vais encore parler de sagesse aujourd'hui parce que c'est vrai que je parle comme ça là. L'enregistrement pour le si c'est le lavage à distance, euh, quand vous allez comment contacter le standard, on va vous dire. Aïe, Valérie Tagner, tu as les gens qui ont les témoignages, invitation avec invitation avec billet d'avion, aïe. À. 693 93, 50, 22, 66. N'appelez pas pendant que je suis en direct, s'il vous plaît. 6, 93, 50, 22, 66. Stéphanie, ton rêve, là, n'est pas bon signe. Je vous parle des lavages des pieds tout le temps. Écoutez... Je suis consciente que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore des simples J'ai parlé avec une jeune fille de... Elle a 18 ans. Elle est en France. Elle est fréquente. Donc, ceux que j'ai adoptés que sont mes enfants. Si vous arrivez je vous, de... vous me demandez, je vais vous donner les étapes des choses à faire. Donc, la petite a acheté son kit de commerce. Elle a fait son lavage. Elle a fait ceci. Et là, je lui ai dit, il faudrait qu'on sacrifie un animal pour toi. Il fait de 18 ans. Elle me dit maman je fais déjà ça. Je dis, waouh, tu as 18 ans. Tu, tu dis. Elle dit oui, oui, oui. Tous les deux, trois mois, je tue un coco au village. Madame, madame, ça c'est sous ça, non. D'accord, donne à l'autre. Oui. La personne est dehors. Non, une commande. T'as trois, c'est trois mille. La petite fille de 18 ans, elle me dit que. Elle tue des tous les 2-3 mois. Et la petite en France, elle a, son, elle a commencé son business de restauration. Le truc, c'est que, Vous êtes là, vous avez les problèmes. Tu vas voir, il les 45 ans. Elle va te dire Tout est bloqué. Voilà, peut-être le Séraphine qui dit Que tout est bloqué dans ma vie. Qu'est-ce que tu fais Je pars à l'église, je prie, je mets la bougie. Et je pleure. Bon, c'est qui a acheté le kit qui vient pas le bâton de commandement. Là, on va t'envoyer ça. Quand les choses vont arriver en France, il faut demander qu'on t'envoie ça. Donc, c'est toi qui l'as écrit pour qu'on se rappelle pour t'envoyer pardon. Donc, rappelle-moi la représentante. Votre problème, c'est que vous êtes trop simple. Vous êtes trop bête. Je ne vous insulte pas. Je veux que votre tête commence à tourner. Vous comprenez? Vous devez commencer à réfléchir. Tu as le mari, on vient, on le prend. Non, non, écoutez, il y a des kits que vous avez pris ici. Les kits de commerce qui étaient 50 000 avant. Maintenant, les kits de commerce, c'est 65 000. Donc ne commencez par dire, oh moi aussi je n'ai pas eu, moi aussi je n'ai pas eu. Il y, a les, il y a trop de choses dans le kit commerce. Il y en a encore manqué Dans la vidéo que j'ai fait sur Youtube, ça fait 4 jours, 5 jours. Ça c'est la, la vidéo, du, si vous m'avez payé 50 000 pour le kit commerce, ne demandez pas vos bâtons. Josiane, les cristaux ne sont pas encore arrivés. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ici, là, regardez. Attendez, je vais vous montrer. Ça c'est trop beau. Donc je vais vous montrer. Regardez. Et vous que vous devez avoir ça chez vous, non Voilà. Vous voyez. Où est que cristaux non Il y a tout cela. là. Tout. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, Regardez. Ouais. tout, tout, tout, tout, tout, tout, L'énergie qu'il y a dans le bol, cela. Tu prends comme ça, tu divises un peu, tu prends un peu comme ça, là. Tu mets à l'angle de chaque pièce de ta maison. Euh, Alice? Donc, si vous me contactez, euh, vous voulez acheter, je peux vous donner ça comme ça. Alice? Avec des petits bols. Donc un peu quelques bols là-bas. Ouvre un peu, je vais vous montrer. N'importe tout, je veux tout. Voilà. Donc, on vous donne ça avec des trucs comme ça. Donc, tu peux diviser. Tu mets ça dans ton. Tu présentes ça à la maison, vous voyez. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Tu prends un bol comme ça. Voilà le grand ici. Ne protégez pas vos maisons, hein. laissez Je parle, pas, pas son temps à parler, c'est comme une folle. Ne vous inquiétez pas, les gens ont les preuves, ils ont les preuves de ce que je montre. Voilà. Tu as ton petit curry. Tes pierres. Tu as ton jujube. Tu mets ça comme ça, il mais dans chaque bol, tu mets ça comme ça, comme une déco. Voilà. Et encore l'autre ici, là. C'est ici un peu spécial. L'autre ici est chargé différemment. Vous voyez, là, ce sont les cristaux de sel. Ça, c'est le sel de l'Himalaya. Ça, c'est l'œil de tigre. Cristaux de sel. Quand il touche comme ça, l'énergie dans mes mains hein. voilà. est royaux. cristaux. C'est là que les choses que vous montrez là, on ne vous a pas montré. Ça, ça chasse les mauvais esprits. Ça là. Je mets ça dans ta chambre. Ça repousse les mauvais esprits. Voilà, voilà. Et c'est que vous, vous êtes simple. Vous, vous conjuguez le verbe simple. Je simple, tu simple, il simple. Continuez. Vous allez lire sur le calendrier chinois. Voilà. Ok. Bon, on a des... Ça, c'est en ébène. Toutes ces choses sont en ébène aussi. Allez, vous montrer. Cette femme-ci-là, elle est trop belle. Je vais la vendre aux enchères. Parce que ça, ça me plaît trop. Je crois que je vais garder ça dans mon bureau. Et puis là, c'est du bois rouge. J'ai ouais, deux vierges marées comme ça à vendre. Donc si vous êtes intéressé. Tu parles à tes enfants, non. Tes enfants sont obligés de gâter les choses. Bonjour Anatole. On te salue même ici depuis. Donc, il y a plein de trucs. Les ça a beaucoup de vertus. Je sais que vous, vous simplifiez trop. Quand moi, elle grandissait, elle ne connaissait pas tout ça. Hein. Il était la reine. La reine des simpletons. Il était moi-même là. Nous, on ne fait pas ça. Oh. Nous, nous, on ne fait pas ça. Oh. F... On te touche, on te touche comme ça, tu lis là. Bon. Tu sais, je suis le bon vous expliquer, c'était...